Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une cinquième idée cadeau fait maison. On va faire une suspension en macramé. Donc à la base c'est pour les plantes mais vous pouvez y mettre absolument ce que vous voulez. Il y a des millions de tutos sur Youtube de formes différentes. Moi je vous propose une forme que je trouvais très jolie. Et j'ai complètement suivi un tuto en anglais que je vous mettrai en barre d'infos. La chaîne est une mine d'or de tutos sur des choses en macramé. J'ai fait deux versions, là je vous montre la petite mais vous pouvez doubler toutes les dimensions et nombre de nœuds pour avoir la version plus grande. Parce que c'est vrai que la petite c'est vraiment pour des mini pots. Alors pour le matériel il vous faudra un anneau, moi j'ai pris un vieux bracelet. Il vous faudra aussi des ciseaux, de quoi mesurer, des épingles de couture et un support pour planter vos aiguilles. Moi j'ai pris mon canapé mais si le vôtre est en cuir je ne vous le conseille pas. Prenez plutôt un coussin ou une plaque de liège. Et bien sûr il vous faudra 25 mètres de cordes pour macramé pour la petite. Et 50 pour la grande, euh, donc de 4 mm de diamètre. Pour la petite version, vous allez couper 4 brins de 150 cm, 4 de 130 cm, 4 de 110, 4 de 100, 4 de 90 et 2 de 80. Et puis vous verrez que vous aurez besoin d'un petit brin pour l'accroche finale. Et pour la grande, vous allez tout multiplier par deux les longueurs et le nombre de brins. Ça fait beaucoup et on s'en mêle un peu, c'est pour ça que je vous montre sur la petite pour que ce soit plus clair, mais c'est tout à fait faisable. Vous allez prendre vos 4 brins de 150 cm, les plier en deux et les accrocher à l'anneau comme je le fais sur la vidéo et vous allez fixer votre œuvre sur votre support avec des épingles pour qu'elle ne bouge pas. Là, c'est le moment d'ouvrir les yeux parce qu'on va faire nos premiers nœuds et c'est la chose qu'une fois que vous l'avez comprise, vous pouvez tout faire presque les doigts dans le nez. Donc je vous laisse regarder attentivement, un nœud ça se fait avec quatre brins et en gros, on fait un nœud autour des deux brins du milieu avec les deux des côtés. Et là, on sert juste un peu sans trop tirer pour que le motif soit plus joli et on fait toujours deux nœuds à la suite l'un de l'autre. À chaque fois que je dirais qu'on fait un rang, ça correspondra à deux nœuds sur chaque groupe de quatre brins. Si vous n'avez rien compris à l'écran, ce sera sûrement plus clair. Une fois qu'on a fait notre rangée de nœuds sur nos 8 brins, on va ajouter deux brins de 130 cm. On les plie en deux et on les accroche sur les épingles de chaque côté. Et là on va faire un rang de nœuds en incluant les nouveaux brins pour les rattacher au reste. Va recommencer ce procédé jusqu'à avoir inclus tous les brins par ordre de taille. Donc là, les prochains, on met les deux autres de 130 cm, puis deux de 110, puis encore deux de 110, etc., jusqu'à arriver à ceux de 80. Quand tous vos brins sont inclus, déjà vous pouvez être fier parce que ça commence à ressembler à quelque chose. Et on va refermer notre œuvre. On va rejoindre les deux extrémités et réaliser deux nœuds avec les deux brins de droite et les deux de gauche. Et là on va tout simplement continuer à faire un rang tout autour. Alors on ne panique pas, on reste calme, il y a beaucoup de fil. On a vite fait de se tromper mais respirez un coup, tout va bien se passer. Quand on a fait le tour, on refait un nouveau rang, et on va en faire 5 en tout pour la petite version et 10 rangs pour la plus grosse version. Moi, au bout d'un moment, je me suis mis une pince à linge pour me rappeler à quel endroit j'avais commencé pour mieux m'y retrouver. Quand on a fini les 5 rangs, on va faire un rang pour refermer, et pour ça, on va à chaque fois sauter 4 brins et faire un nœud au-dessus en le poussant à l'intérieur. Là, il faut serrer un peu pour que le mouvement aille bien vers l'intérieur, et euh, on va faire comme ça sur tout le tour. Et alors pour finir, là c'est une technique incroyable, je vous explique mais à l'écran ce sera plus clair. Vous coincez un petit brin plié en deux contre tous les brins qui restent. Vous prenez un plus long brin, vous coincez l'extrémité sous votre pouce et vous commencez à tourner avec le grand brin par-dessus. Vous vous arrêtez avant de recouvrir la boucle du petit premier brin. Vous faites passer votre extrémité dans la boucle, vous tirez le brin par le haut et il ne vous reste plus qu'à couper le bout qui dépasse et ça vous fait un nœud tout propre Et là, vous pouvez au choix laisser comme ça ou couper les fils. Moi, je préfère quand les fils sont dépiotés et courts. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous l'avez finalement offert ou si vous trouviez qu'elle allait mieux dans votre salon. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée cadeau.